Enfin, j'ai fini de construire mon plateau Maintenant ah on va pouvoir faire les cons Et on commence par un vol En France, allez, ça va être toujours la même chose Comme dans les journaux Ou un film Ou enfin bref, on s'en fout Ah, ça c'est mieux J'explique Trois jeunes hommes essaient de cambrioler une maison à menton Alors, déjà vu le nom de la ville On sait que hmm, ici il y aurait 500 pédopires euh, là il y aurait 100 meurtres Et là il y aurait, euh, 200 vols euh, et là, il y aurait 6666 bourrés. Euh, faudrait peut-être que je fasse quelque chose, alors. Le mec se fait interpeller par la police, mais le troisième s'est cassé. Eh, <rire> hey, vous m'aurez pas avant de Et le troisième a oublié sa carte d'identité. Sur le lieu du drame. Comme un con, bordel. Et les flics l'ont empêché. Et voici ouais, le moment que j'attendais le plus. La police a déclaré que ça pouvait faire un film. Bon, bah, allons-y, alors. En 2012. Alors, comme ça, on prend une voiture qui 1. ne vous appartient pas et qui 2. vous avez oublié votre carte d'identité dans la voiture. Comme un con En 2013. Alors, comme ça ou non Eh, hey, je vous ai pas déjà vu il y a quelques mois Et en 2014 Alors, je vais taper le Putain, vous avez fini de faire le stupide qui a déjà l'Alzheimer Vous avez 20 ans. Et vous avez déjà l'Alzheimer Et en plus, votre nom, c'est Alzheimer. Et votre prénom, c'est Make Ubitu. Be tout. Alors, Monsieur Alzheimer Make qui comment pouvez-vous expliquer ça Découvrez bientôt, un mec de 20 ans qui a déjà l'Alzheimer. Vous savez, vous pouvez toujours compter sur moi, Monsieur Krabs, pour la recette du pâté de crabe. Bon, bah, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bikini bottom est très intéressant, tiens. Oh, c'est quoi ça la Recette du pâté de crabe non Je suis le seul à avoir ça Eh bien, je vais le vendre sur Ebay Putain, pourquoi j'ai oublié J'ai mon bac à apprendre et j'ai plus que... 20 secondes Ça y est, j'ai une idée, j'ai compris La meilleure le meilleur pour la fin Bougez pas, bande de petites pute de merde J'ai un Macbook gratuit maintenant ah ah, je vais partir où Maintenant Mais avant bon, Je vais faire des. Oh y'a yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh y'a yeah. Croyez pas que je suis un pédobirka Avec quoi filmes-tu tes vidéos et peux-tu nous la montrer avec un miroir comme Cyprien Alors moi je filme je... mes vidéos avec un Canon 600 d et j'ai pas besoin d'un miroir pour vous la montrer De L'action du suspense le 6 juin 1666. On toujours dans notre pays. Bah quoi, euh, tout est normal. On a Monsieur Leblanc. Alors déjà, j'ai envie de terminer cette vidéo par un what the fuck, puisque c'est quoi ça C'est la mode de prendre des noms débiles pour des affaires. Enfin bref, continuons la vidéo. Donc on a Monsieur Leblanc qui est architecte, mais sans diplôme. Pendant 30 ans, vous imaginez faire pendant 30 ans des... C'est les murs parler entre eux. Et là, tu vois, il éjacule de la peinture blanche. Oh putain, le fantasme que j'aimerais avoir. Et toi, c'est quoi ta position préférée Eh, hey, mais tu croyais vraiment que moi j'allais donner ma position préférée ou quoi Bon bah si c'est comme ça... Alors. oui l'article dit aussi, je cite, sans éveiller les soupçons, la Russie pendant 30 ans à construire des bâtiments importants supérieurs à 170 mètres carrés. Ça veut dire que. Euh, là, tu, tu vois, connais vois, le ouais, j'ai pas, pas envie de toi, j'ai j'ai plus envie de toi en ce moment. Oh mais c'est pas fini ce bordel ou quoi là Quoi Cette espèce animale rose éjaculer sur nous Eh ben on va voir pour finir, allons aux états unis encore une fois, où nous trouvons un prof. Qui a inventé un nouveau truc de malade Même que je suis encore plus excité que vous Un prof qui a inventé la batterie à base de cocaïne Tout ça a l'air normal sauf qu'il y a un gros problème Normalement la batterie Et toutes les autres pièces de merde On doit les fabriquer en usine non Et donc comme on est obligé de le fabriquer dans l'usine Eh bien ça va sentir la grosse cocaïne dans l'usine, et donc dans le futur, les employés fabriqueront des produits qui ressembleront peut-être à ça Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une. Alors, on va prendre PlayStation 4 What the fuck Nous avons la notice Alors, allumez votre console Et bougez le stick analogique Pour essayer de retourner votre copain Qui est joueur 2 Pour qu'il tombe, son Galaxy S5 la première pour qu'il balance un boîte de puis une explosion dans votre gueule. Ouais. Ensuite, j'ai pas, pas envie de voir la suite, hein. Verser de l'avocat pour que le mec qui est coincé dans la PlayStation puisse casser l'écran de votre télévision achetée il y a une semaine et qui est de 666 euros. Et que, ensuite, vous aurez un ami de merde pendant tout votre vie, hein? cet ami vous servira de vous comme une balançoire, ça veut dire qu'il mettra son cul sur votre ventre. Oh bordel, ce sont des sados ou quoi Et c'est la fin de l'émission. Euh, vous vous attendiez à quoi Ah oui, vous vouliez peut-être un...